chaîne YouTube, les Avertis, on est là. Donc une fois de plus encore, c'est dans le but de nous encourager, de nous fortifier, enfin de demeurer ferme dans le Seigneur et de ne pas rater l'enlèvement. Yeshua au centre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc dans nos vies, dans nos projets, qu'il soit vraiment au centre. S'il est réellement, et il est réellement au centre et c'est vraiment sûr et certain que nous ne pouvons pas Rater l'enlèvement Puisque c'est lui qui contrôle, qui domine Toutes choses, à lui seul Soit rendue la gloire On est là juste pour son nom Pour élever son nom afin que tous ensemble nous soyons vraiment Attachés à lui, à la bonne parole Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Notre Père Yeshua Nous allons Partager ensemble avec Vous, ce que le Seigneur a mis Dans nos cœurs. et euh, C'est un terme qui est vraiment très très très profond un thème qui demande aussi beaucoup de temps euh, il y a déjà beaucoup, pas mal de gens euh, qui ont déjà enseigné sur ces thèmes qui ont déjà parlé sur ça euh, donc euh, l'apostasie alors, par la grâce et par l'aide du Saint-Esprit nous allons essayer juste de parler en résumé et de faire euh, parvenir à chacun, à tout le monde donc, euh, la bonne compréhension à ce qui euh, concerne l'apostasie. Donc, euh, comme vous voyez dans le terme qui est marqué, qui est marqué là, attention à l'apostasie. Donc, euh, nous devons faire très attention à l'apostasie. Pourquoi ces temps? Un... Puisque nous sommes en train de passer ces temps qui est vraiment un temps sensible. On appelle les derniers temps. Tout le monde parle des derniers temps. Mais il y a peu de gens et qui réalise qui, euh, qui réalise rarement que nous sommes dans le dernier temps, puisque on voit tous les signes que Yeshua nous avait déjà dit, prédit à l'avance, que dans le dernier temps on verra ceci, cela presque quelques signes on l'a on déjà vu, alors c'est très important dans ces temps, de vraiment de, de, de bien bien euh, discerner le, le, le, le temps, de discerner le moment euh, le temps que nous sommes en ces moments, quoi, hein, le temps que nous sommes pour l'instant, c'est très important. Alors, nous allons parler de l'apostasie. La, On ne va pas aller très loin avec euh, la définition tout ça, parce que tout le monde connaît, c'est uniquement l'abandon de Dieu et l'abandon de la foi. Et nous sommes en train de dire attention à l'apostasie. C'est pour nous avertir, nous avertir tous que nous devons faire très attention à l'apostasie dont ça dit l'abandon de Dieu et à l'abandon de la, de la vraie foi, à l'abandon de la foi. Nous ne parlons pas de la foi simplement donc comme une croyance, mais nous, nous parlons de la foi qui nous permet d'être attachés à notre Père, qui nous permet d'être vraiment obéissants à sa parole, la vraie foi qui permettra euh, que nos âmes soient réellement sauvées. Alors, c'est très important de comprendre aussi la, la volonté de notre maître, Yeshua. La parole nous dit, sans la, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible que nous soyons agréés, agréés par notre Dieu si nous n'avons pas la foi. Est-ce qu'on parle seulement de la foi, celle qui nous permet d'avoir, de vivre un miracle, ou bien celle qui nous permet vraiment de, de vivre donc, un projet, tout ça mais c'est plus la foi qui est au-delà même de voir le miracle. La foi qui nous contacte, qui nous connecte avec Dieu. La foi qui nous, qui nous amène dans la profondeur, dans l'intimité secrète avec notre Maître, notre Père. Sans cette foi, il est impossible. Et quand on parle de l'apostasie, c'est lié à la foi, c'est relatif à, à l'abandon de Dieu, à l'abandon d'Elohim à l'abandon de notre Créateur, quand nous l'abandonnons. Et la foi, la foi et l'abandon de Dieu, c'est presque pareil. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et j'ai abandonné le Seigneur. Et ce que nous disent, nous vivons aujourd'hui, les gens disent qu'il est en contact, il est en relation, il prêche, il enseigne, il chante pour Dieu. Mais il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Il a abandonné la vraie foi. Il n'est pas en communion, en contact, en relation avec le Père Puisqu'il a abandonné la foi, tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu es avec Dieu tant que tu es loin de la foi. Tu ne pas dans l'obéissance, tu ne marches pas dans la crainte, tu ne marches pas dans la vérité de la parole. Je ne peux pas dire que j'ai la foi. Je ne peux pas dire que euh, je suis en communion, je suis en relation avec euh, le Père. Mais tant que je ne marche pas comme il me dit, tant que je ne vis pas cette foi, là je suis en train de me contredire. Alors nous allons lire dans le livre de Thessaloniciens, pardon, le chapitre 2 et le verset euh, 3. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Que personne ne vous séduise, bien-aimé, par de faux enseignements, par des miracles. Il faut que. L'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, au préalable, l'apostasie doit arriver, c'est-à-dire que les gens doivent arriver à un moment d'abandonner le Seigneur, d'abandonner la vraie foi, pour que l'homme impie, l'homme de l'iniquité, l'homme de la perdition, l'adversaire, l'Antichrist puisse se manifester. Et pour le moment, l'Église est encore là. L'Église n'est pas encore levée, c'est alors qu'il qu ne se manifeste pas encore. Ses œuvres sont là, mais il ne se montre pas encore. Il attend son temps. Mais avant qu'il puisse se manifester, il faut que l'apostasie arrive. Il faut que le gens arrive à abandonner la foi, à abandonner le vrai Dieu, le vrai Adonai, le Créateur. C'est alors que l'apostasie va s'imposer, va se manifester, ça soit même dans le temple de Dieu, pour se proclamer lui-même à Dieu. C'est la pression. Le diable combat notre foi. Le diable, il veut que nous puissions abandonner le Seigneur. Le diable veut que nous puissions abandonner la foi pour que nous ne soyons plus agréables à notre Père. C'est pour cela qu'il met la pression pour que j'abandonne la foi, pour que j'abandonne Dieu. L'abandon de la foi bien toi qui me suis, ce n'est pas un hasard que tu me suis. Le Seigneur veut nous avertir. Le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur veut nous sauver. Nous sommes loin. Nous avons abandonné le Seigneur. Nous avons abandonné la vraie foi. La foi qui sauve. La foi qui nous, qui nous amène à nous humilier devant le Seigneur avec obéissance dans la crainte. Nous avons abandonné l'intégrité d'autres euh, fois. Et l'apostasie, la puissante apostasie est à l'œuvre, puisque nous sommes dans le dernier temps. Qu'est-ce que dans le livre de Timothée, la parole nous dit, Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, la parole, il est verset 1. Mais l'esprit dit expressément. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des docteurs, à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des, des faux docteurs, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns s'éloignera de la vraie foi pour s'attacher à des doctrines des démons, pour s'attacher à d'autres enseignements. Quels sont les enseignements que nous sommes en train d'entendre de, de, aujourd'hui Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui comme enseignement Ce n'est plus l'enseignement de Yeshua, ce n'est plus l'enseignement du Maître, mais c'est l'enseignement des démons. De, de, de, de, de, de, de, de. On nous enseigne de, de s'attacher au monde, de s'attacher à la richesse de ce monde, de s'attacher à la prospérité de ce monde, de s'attacher à des choses qui font cœur à notre âme. On nous enseigne à suivre les hommes au lieu de suivre Yeshua. Dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la vraie foi. L'abandon de la vraie foi. Le diable, il, veut, il combat notre foi. Il veut détruire notre foi. Il veut détruire notre foi. L'abandon de la foi. Alors, dans, toujours dans, dans De Timothée, dans Timothée, le, le, chapitre, le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant de la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se, euh, euh, ils se détourneront, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Dans le dernier, dans le dernier temps, dans le temps difficile, les gens n'arriveront plus à supporter la sainte doctrine. Les gens on n'arrive plus à supporter la vraie parole. On n'arrive plus à supporter la parole de Yeshua. On n'arrive plus à supporter la parole de la vérité qui pourra sauver nos âmes. Mais on veut plus de choses qui nous plaisent. De choses qui nous plaisent. De choses qui sont agréables à écouter à nos oreilles. C'est ça les gens suivent, on se donne plus, on ne veut plus, on veut plus le miracle, on veut plus la délivrance, la guérison soit libéré. on veut plus euh, d'être parler de la sorcellerie, les combats spirituels, mais la vraie parole, on ne veut plus l'écouter. On ne veut plus l'écouter. La vraie parole, la sainte doctrine, la parole de Yeshua, la sainteté, l'intégrité, la, la foi, l'abandon du mal, l'abandon du péché, tout est devenu normal. On trouve tout normal. Le péché est devenu normal. La publicité est devenue normale. On trouve tout normal. Mais on n'arrive plus à supporter la vérité de Yeshua. Si nous sommes dans un temps dernier. Et le, dans 2 Timothée chapitre 3, qu'est-ce que la parole nous dit? Euh, sachez que dans le, dernier dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, autant, blasphéma, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, délo déloyés, euh, calomniteurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, en, enfl en, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, nous sommes dans, un, dans le dernier temps. Où les gens aiment plus leur plaisir. Le plaisir sexuel. Le plaisir d'avoir de, de, de, de, de, de choses. De, de, de, de, de, de, de belles choses. Tout ça. Plus que Dieu. Plus que Dieu. Nous sommes dans le dernier temps. Et quand on s'attache à ces choses. Donc quand on s'attache à ces choses. Là, on, comprend, on, on comprendra que la puissance des carréments, la puissance de l'apostasie est en œuvre. Le diable veut que nous puissions nous attacher. C'est pour cela. Il, il utilise le faux docteur, le faux prophète, le faux pasteur pour enseigner aux gens, afin que le gens puissent s'attacher à des choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous écartent de, de la bonne voie de notre Seigneur Yeshua, qui nous écarte de la vérité s'attacher au bien matériel, de s'attacher à ce monde, de s'attacher au plaisir sexuel, au plaisir d'avoir beaucoup de biens pour nous éloigner. À quoi ça sert, bien-aimé, de gagner tout le monde, de gagner, tout le, de gagner ce monde si tu perdras, si tu perds ton âme. Attention à l'apostasie, la puissance de l'apostasie. Nous sommes dans un temps où il y a la pression. Nous sommes dans le dernier temps, le temps difficile. Tu n'arrives plus à supporter la bonne parole, la vérité. Tu n'arrives plus à supporter quand tu prêches, quand t'enseigne la, la, la vraie répentance. Examinons-nous, bien-aimés. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Ce n'est pas hasard que tu entends ces messages. C'est pour toi et moi, bien-aimés, pour que nous puissions revenir au Seigneur. Pour que nous puissions revenir, nous retourner au Seigneur. Enfin, que nous puissions pratiquer la foi, la vraie foi, vivre dans la foi. Et notre foi, elle est manifestée par l'amour, la vraie amour. Pardon, le vrai amour. Notre foi est manifestée par le vrai amour. Non. Yeshua dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Non. Il se demande s'il va trouver la foi sur la terre. Et là, on voit que dans le dernier jour, dans le temps difficile, les gens ne supporteront plus à écouter la vraie parole, la, la, la, la, la, la, la bonne parole du royaume. Les gens ne vont plus supporter. Les gens seront amis de l'argent, les gens vont s'attacher à des choses qui nous, est, qui nous séparent de Dieu, à des choses qui nous éloignent de Dieu. L'apostasie. L'apostasie. Et dans Matthieu 24, 12, Yeshua nous dit, dans le dernier temps, à cause de la persécution, l'amour de quelques-uns va, va refroidir. Ne laissez pas refroidir. Ton amour puisque si amour et c'est refroidi directement tu tues la tu tues ta foi puisque la foi elle est nourrie par l'amour par l'attachement à la vérité par l'attachement de notre yeshua par l'amour que nous montrons à yeshua l'amour de demeurer dans sa présence regarde c'est que nos cœurs sont attachés à nos cœurs sont attachés à quoi et vous verrez yeshua nous dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu, est ennemi, est mon ennemi. L'amour du monde, l'amour du péché, l'amour de, de l'argent, l'amour, l'amour de ces choses périssables, qui feront que nous soyons éloignés de Dieu, puissions éloigner de Dieu et nous séparer de Dieu. Ne le viens auprès de moi si le Père ne l'attire. C'est le Père qui nous attire vers Yeshua. C'est le Père qui nous attire vers la vérité. C'est le Père qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre le temps que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, c'est pour te conscientiser. C'est pour te réveiller. C'est pour que tu puisses te réveiller, enfin de retourner dans la parole, de retourner à Yeshua. D'abandonner le péché. D'arrêter d'enseigner des choses qui nous éloignent, qui éloignent le peuple de Dieu de dire de, faux, de fausses prophéties d'enseigner la bonne nouvelle d'enseigner Yeshua qu'il soit au centre dans nos de, nos, de il soit au centre de nos vies il revient bientôt bientôt l'église le, le sera enlevée et une fois l'église est enlevée et bien aimé je sais que le temps deviendra viendra sera encore très très difficile il sera vraiment difficile de tenir Maintenant, le, la grâce nous est donnée de nous approcher de Yeshua. Alors, entre en toi-même, examine-toi si tu es dans la foi, si tu n'as pas abandonné la foi, la vraie foi. Qu'est-ce que tu prêchais autrefois Qu'est-ce que tu prêches aujourd'hui Comment tu vis, ta, tu mènes ta vie d'aujourd'hui La vraie foi, examinons-nous, retournons à Yeshua. Et qu'est-ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens dans le vers, 2, 2, 2, verset 2, chapitre 2, verset 10, il dit euh, quand euh, euh, L'apparition la, de, cet, de, de cet impie se fera par, par, des, euh, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mens, mensongers, et avec, et avec toute les séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient pour qu'ils au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pla qui ont pu plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien aimé, c'est le temps. C'est le moment de croire à la vérité, de, de, de suivre la vérité, de vivre la vérité, de prêcher la vérité, afin que nous puissions recevoir l'amour de la vérité pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons transformés. Si nous n'avons pas reçu, Yeshua dit, il enverra la puissance d'égarement quand l'homme impie va se manifester après l'enlèvement, la puissance d'égarement, afin que ceux qui n'ont pas reçu l'amour pour être sauvés. Ils vont croire au mensonge afin qu'ils soient égarés. Enfin, qu'à la fin, qu'ils soient condamnés. Oh, bien-aimé, c'est une grâce aujourd'hui si tu ne crois pas au mensonge. C'est une grâce aujourd'hui si tu comprends la parole, si tu discernes la parole de Yeshua. Regardons, beaucoup ils croient au mensonge. Beaucoup ils suivent des paroles qui leur plaisent. Beaucoup ils suivent de faux et de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs. Ils croient à leur mensonge. Quand la puissance des carréments viendra, ils vont encore croire davantage à l'homme impie, à l'homme de l'iniquité. Enfin, qu'il soit condamné. Oh, bien-aimé, c'est le moment de suivre la vérité. C'est le moment de croire à la vérité. C'est le moment de retourner à la vraie parole. Retournant la parole, comment tu es devenu prophète, comment tu es devenu pasteur, comment tu es devenu apôtre, est-ce que c'est de la volonté du Seigneur Yeshua Est-ce que c'est par la vérité de Yeshua Qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu prêches aux gens Tu dis des choses, mais tu ne vis pas. Même moi qui vous parle, si je dis des choses que je ne fais pas, la condamnation me sera réservée. Puisque je ne vis pas dans la vérité. Puisque je ne marche pas dans la vérité. Yeshua est la vérité. Il veut sauver nos âmes. C'est le moment. Si j'ai abandonné. Si tu as abandonné le Seigneur. Si tu as abandonné la foi. C'est le moment de retourner à la vraie foi. C'est le moment de dire non. C'est le moment de dire je m'attache au Seigneur. S'attacher à sa parole. Demeurer à sa parole. C'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Croire en lui. C'est l'obéir totalement. C'est abandonner le péché, c'est changer nos vies. C'est changer nos vies d'hypocrisie. D'abandonner l'hypocrisie. Attention à l'apostasie. Attention à la puissance de carrément. Attention à l'abandon de Dieu, à l'abandon de la foi. Qu'est-ce que ton âme est attachée? Ton âme est attachée à quoi? À ce monde? Au plaisir de ce monde. Tu n'as plus à supporter la sainte doctrine. Tu n'as plus à supporter la vraie parole. Ton âme est attachée à quoi? Et mon âme, je Jésus, le Seigneur.